et les ennemis du juste sont châtillés. L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Dieu est bon, Alléluia, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon. Est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi, moi j'étais perdu, Jésus m'a sauvé, Dieu est bon, il est bon pour moi, moi j'étais malade, Jésus m'a guéri, Dieu est bon. He is good for me, oui Dieu est He is good for good he is good for me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, même quand nous étions dans les seins de notre mère, Seigneur. Oh Dieu, ta main était puissante pour encore conduire encore davantage et protéger. Plein. Mais... Louange et honneur à toi. C'est vrai parce que, oh, quand nous pouvons regarder ce que tu as toujours fait à notre endroit, Seigneur, le mot nous manque pour te dire. Merci encore pour les chants et les cantiques, pour les témoignages aussi, mais les personnes, oh Dieu, pour ce que toi. Tu as fait parmi ton peuple, mon roi, et pour lequel il est ce matin-là dans ta maison pour te dire merci et aussi témoigner de ta bonté, de tes bienfaits à leur endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Cela démontre que tu es des dieux vivants, Seigneur, qui conduit encore son peuple aujourd'hui, Seigneur. Et nous sommes vraiment dans la joie et concernés parce que, oh Dieu, quand tu fais quelque chose, ça réjouit les cœurs de tout un chacun. Et notre foi aussi réagit, bien-aimé Père oh dieu Louange et honneur à toi, Père Saint-Dieu. Aide-nous encore à être encore fidèlement puédés à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et tes louer de tout notre cœur et te servir comme, comme toi tu le veux, et non pas comme vont penser Seigneur, redresse-nous encore davantage mon roi, nous sommes le troupeau de ton peuple, de ton peuple de de qui est ta main puissante conduit encore aujourd'hui Seigneur, et nous savons que tu es présent et que tu vois encore davantage mon Père tu connais le cœur de tout dans chacun encore aujourd'hui Seigneur Jésus, redresse-nous encore davantage mon roi merci encore pour tout ce que tu fais Seigneur car nous t'avons ainsi prié, au nom de jésus Christ, Amen que le Seigneur vous bénisse C'est un Ok? Thank you. Thank you. Oh, bless you. Thank you so much. Nous remercions notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Je suis heureux de pouvoir voir chacun de vous. Vous savez, bon. que les Seigneur, notre Dieu, nous soutiennent. C'est toujours une joie de voir chaque frère et chaque sœur et, et, et surtout aussi de se retrouver davantage dans la maison du Seigneur. Comme l'écriture le dit aussi qu'il est vraiment doux et agréable pour des frères de demeurer unis donc ensemble. C'est là que le Seigneur notre Dieu déverse effectivement aussi sa bénédiction et la vie en abondance aussi et, et que nous avons aussi cette vie éternelle que Dieu nous, nous, nous accorde. C'est pour ça, je rends toujours gloire au Seigneur quand nous pouvons avoir ce moment béni où nous pouvons être ensemble, chanter sa gloire. Ce sont des moments précieux pour nous et auxquels nous devons, chaque fois que nous avons ces occasions, saisir en fait cette opportunité que Dieu nous donne pour que nous donnions à notre Dieu le maximum de ce qu'il attend effectivement de tout un chacun de nous. Je salue chaque frère et chaque sœur qui est venu de l'un comme de près. Je pense à la famille de mon frère Philippe, à notre sœur Lily, et les enfants qui font, ont fait la route jusqu'ici. et Je crois qu'il y a encore d'autres frères et sœurs. Je ne sais pas si la sœur Esther s'est déplacée aussi aujourd'hui ou sa famille. Que Dieu le bénisse richement. Donc mon frère Enzo aussi avec eux, aussi euh, sa famille. Enfin, tout un chacun de vous. Que Dieu vous bénisse richement. Vous savez, comme nous disions, que c'est vraiment des moments très agréables de se retrouver aussi ensemble, parce que c'est cela ce que Dieu a fait de nous et que Dieu veut que nous puissions demeurer ainsi. Et il arrive un moment aussi, comme nous venons de loin, comme de près, qu'il y a un moment où nous devons aussi nous, nous séparer. Et ça, c'est ça, le moment le plus difficile. Hein. Le déchirement, effectivement, du, du cœur, en réalité, et ça, vous savez, c'est quelque chose que j'ai vu souvent. Quand vous arrivez dans un pays, quel bonheur de pouvoir avoir des frères ou des sœurs ou de ceux-là qui vous ont invités. Et puis, vous avez la réunion avec eux et vous avez la joie de pouvoir voir Dieu se manifester. C'est un moment où vous ne voulez pas vous séparer de cela, effectivement. Mais, et au moment où vous devez partir, c'est à ce moment-là que le cœur se déchire et puis c'est une douleur qui est profonde. Mais nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce d'avoir ces jours-là où nous nous séparerons plus jamais. Quand nous pouvons nous retrouver ensemble, nous nous retrouverons pour l'éternité en réalité. C'est pour ça que cette soif, effectivement, de pouvoir être là, témoigne déjà de ce que nous serons de l'autre côté aussi. Alors que déjà de maintenant, Dieu veut que cela soit. Nous avons eu la joie de recevoir notre sœur Carole et, et notre frère Yvan. Et qui ont toujours été, et qui ont été une grande bénédiction pour nous. Euh, en tout cas, très profondément et sincèrement de tout mon cœur, je tiens à remercier chaque frère et chaque sœur qui a eu à pouvoir vouloir inviter notre frère et et notre sœur de partager aussi ces temps de communion ensemble avec eux dans leur maison. Et je crois que c'est une expérience qui est inoubliable pour notre frère et notre soeur parce que ça les a encore davantage rapprochés de tout un chacun de vous. Et vous voyez simplement à l'écran, et maintenant ils ont eu à pouvoir manger votre cuisine. Ils ont été dans votre maison, vous avez parlé avec eux, vous avez communié avec eux, et, et ils se sont sentis effectivement chez eux aussi maintenant quand ils vous regardent ils ne vous regarderont plus dans le même regard qu'ils avaient auparavant maintenant ce sera quelque chose de tout à fait différent parce que ce sont le mien, que l'autre effectivement que nous connaissons et, et là quand même ils peuvent regarder ils peuvent ressentir, se oh, moi je suis toujours à l'écran ils disent, non, c'est notre assemblée j'y suis dedans et tous ceux qui sont là dedans nous, nous avons eu communion ensemble avec eux, je les connais maintenant non seulement par leur nom mais par ce qu'ils sont parce que l'accueil que vous avez rapporté, effectivement, a été aussi une grande joie et pour moi aussi une grande consolation. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement et qu'il vous donne au centuple ce que vous avez eu à pouvoir donner, euh, leur donner, effectivement. Parce qu'il est dit que, il a dit lui-même, que même un verre d'eau que vous avez donné à l'un des petits petits à cause de mon nom, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc chaque acte que vous avez posé à l'endroit de notre frère et notre sœur, Dieu notre Seigneur a eu à pouvoir prendre effectivement cela en considération. Et il vous récompensera aussi pour cela. C'est pour ça que nous voulons d'abord dire merci au Seigneur qui les a gardés. Et ils viennent de loin, parce que le Canada, là où ils habitent, effectivement, le voyage a été trop loin. Ils n'ont pas regardé à, à la distance, même à la, aux heures de vol et tout ça. C'était leur cœur qui palpitait pour avoir aussi communion avec vous. Donc bien, j'ai été touché de voir ce qu'on m'a rendu comme témoignage. Hier, ils étaient partis donc pour aussi aller visiter les eaux, ainsi avec les enfants, tout cela. Et alors, ah, que Dieu bénisse mon frère Yvan et ma soeur Carole. Mon frère, euh, docteur, toi tu dois dire merci au Seigneur. Hein. Ma sœur Imelda, vous devez vraiment dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Et ça j'ai dit, il faut que vous soyez reconnaissants, Savoir vraiment dire merci. La manière dont notre sœur Carole et notre frère Yvan se, se sont occupés de David, parce que, que j'ai entendu David intenable. Ce sont vraiment des grands-parents. Vrai. Vrai. <rire> On m'a dit que même. Donc, pendant que lui, il était là, effectivement, donc David courait à gauche et à droite, effectivement. Bon, je voudrais dire une chose. Euh, les diacres doivent veiller à cela. Et je ne veux plus voir chaque fois les gens qui étaient ici sortir, revenir. Vous sortez, vous restez dehors. Je veux que vous veilliez à cela. Je veux de l'ordre. Je veux que les choses soient poliment faites, proprement faites. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vous asseoir ici, alors asseyez-vous asseyez là derrière. Vous sentez facilement et puis vous rentrez facilement. Je veux que cela soit respecté. Et, et aussi pour la chorale, on doit veiller à cela. Je ne veux plus voir cette situation. On fait va-et-vient, on revient. Surtout quand on parle. Ça, je ne veux pas. Donc... Disons alors, lui, pendant qu'ils étaient tous là avec les enfants, et David courait là, mais les grands-parents. Notre soeur, voilà moi je dis, hein. tout le monde m'a dit ça, on a vu l'amour, mais en tout cas, ils en ont vraiment pris soin, pas comme leur petit-fils. On voyait, il semblait que même dans le train, dans le, bus, le frère Ivan était avec la poussée. Ah, David. Docteur, tu dois remercier le Seigneur. Ils ont quitté le Canada. Hein. Ils pleuraient pour cela. Ils en ont pris soin. Comment ne pas dire merci au Seigneur Ils vont nous quitter le mardi. Ah, c'est la tristesse. Hein. Mais j'ai dit à mon frère Yvan, j'ai dit, bon, cours vite vers la retraite quand même. <rire> s'il couvre la retraite, notre soeur est déjà retraite, voyez-vous comment elle est joyeuse. Hein? Et mon frère Yvan, il dit, ah, j'ai de travailler, mais s'il veut la retraite, quel bonheur. Je dis, la prochaine fois, vous prenez un billet, allez seulement. Le retour, vous laissez ouvert. Comme ça, vous pouvez rester même six mois. Mais c'est la vérité. Hein? Six mois, ils peuvent rester six mois. Personne ne pourra dire, ah, on en a assez, on en a toujours besoin. Donc, à dire que, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre amour. Merci vraiment parce que ma sœur Carole, je ne saurais comment te dire merci sœur. Que Dieu te bénisse pour ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Parce que là, vous savez, toutes les prédications, que ça soit longue ou courte, effectivement, la sœur Carole se met à écouter cela. Et on l'a pas obligé, mais elle-même se met à écouter. Elle retranscrit tout sous la forme de brochure, effectivement. Même à son travail, pendant qu'elle mange, effectivement, elle les écoute. écouteurs. Non, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de ton amour et de l'attachement, effectivement, à cela. Et toi aussi, mon précieux frère, parce que c'est aussi ton épouse. Vous pouvez dire aussi, ils doivent quand même me faire la soupe et tout ça, ainsi de suite. Vous devez s'occuper de toujours les écouteurs, effectivement. Assieds-toi, on va parler, on va marcher. Mais tu l'as laissé faire, cela. Que le Seigneur te bénisse, franchement. Un, un grand merci. Vous nous voyez, nous sommes quand même tristes aussi dans notre cas mais beaucoup plus reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée et l'amour que vous nous avez témoigné, en fait. Dieu nous a témoigné cet amour au travers de vous aussi. Et vous partez, nous voulons que vous partiez aussi, surtout avec le Seigneur, et qu'il vous garde, que vous trouviez vos petits-enfants. Dieu soit béni. À cause de votre amour, regardez, vous vous souvenez d'Hyacinthe, hein C'était un combat, hein Mais la victoire a été... Accordé et Dieu est, et Dieu est en train de pouvoir travailler encore davantage dans leur famille, effectivement, pour cela. Alors, nous allons prier pour eux et pour que le Seigneur les garde, les, les fortifie et les protège. Et merci à notre sœur Bibiche, effectivement, qui cet après-midi a eu le désir de pouvoir les prendre pour rester avec eux, manger avec eux et, et passer aussi des bons temps. Que Dieu te bénisse. Tendre Père, précieux Sauveur, nous nous tenons tous ensemble devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci vraiment pour la joie, la grâce, l'amour, les bénédictions que nous avons vraiment accordées d'avoir notre précieux frère Yvan et notre précieuse sœur Carole, mon bien aimé Seigneur. Oh Dieu, ce sont vraiment nos Père saint Dieu que tu nous avons vraiment donné, Père. Nous avons la joie de pouvoir les avoir. Nous avons vu comment, Seigneur, ils ont eu à pouvoir passer ces moments bénis ensemble avec leurs frères et leurs sœurs, se sentant vraiment chez eux. Et c'est vrai, c'est vraiment chez eux parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, mon et nous avons cette vie que tu nous as donnée, bénémoine Père Saint-Dieu. Ils étaient tellement loin, tu nous les as donnés, bien Père Saint-Dieu, nous étions aussi loin, tu les as donnés nous, béné et Père au Dieu. Mais nous te remercions encore, Père. Le séjour qu'ils ont passé parmi nous a été vraiment une grande bénédiction, une résistance pour chacun. Merci, parce que toutes les portes qui ont été ouvertes, mon bénémoine Père Saint, je prie pour que tu bénisses, mon bénémoine frère et dieu qui nous ont reçu Pas D'autres encore les désirent, mais à cause du temps, ils n'ont pas pu. Mais bénis aussi ceux qui avaient aussi ces bonnes intentions dans leur cœur, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te remercions, Père. Et voici que. Vont partir, mon bénévole Père Saint, Dieu, le mardi. Oh, nous voulons vraiment te supplier de pouvoir le garder, Seigneur. Tu as béni leur arrivée ici, Père du Bissan, quand ils ont quitté leur pays là-bas, nous avons prié. Eh, ils sont arrivés, Père Saint, Dieu, et tu as imploré la grâce, mon bénévole Père Saint, afin que qu'ils soient parmi leurs frères. Tu as permis cela, Père Dieu. Et avec ce même élan d'amour, mon bénévole Père, nous voulons aussi te prier, comme ils ont prié aussi, Père, pour nous donner leur retour, bénévole, à leur maison, parce qu'ils sont aussi leurs enfants qu'ils attendent là-bas pour voir comment cela s'est passé. Seigneur, que tu puisses encore le protéger qu'ils arrivent au bon port et, et aussi en bonne santé qu'ils trouvent leurs enfants, leurs petits-enfants à leur maison, bien en sécurité aussi venez mes saint Dieu, que ton nom soit béni pour ce que tu fais et pour voir encore davantage mon roi et merci parce que nous savons que tu nous accorderas la grâce, vous encore les avoir encore parmi nous pères Seigneur, si ils ne sont pas un point mais plutôt une bénédiction pour nous Père. que tu le bénisses, que tu sois glorifié encore pour cela père car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Jésus-Christ Amen. Amen Que le Seigneur notre Dieu soit béni et, et glorifié Notre frère Yvan et notre sœur Carole, que Dieu vous bénisse. Et euh, c'est seulement un aller, puis va il va y avoir un retour. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous sommes heureux et nous remercions Dieu pour cela. Dans son amour, grandiose à l'endroit de tout un chacun de nous, et notre Dieu nous a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie aujourd'hui. Et nous lui disons merci pour cela. Et nous voulons aussi le remercier pour tout ce qu'il fait aussi pour nos frères et sœurs. J'ai entendu aussi notre frère ici Gaëtan. Vous connaissez le frère Gaëtan, un chauffeur attitré. Il a rencontré des difficultés énormes et on a eu à pouvoir saisir ce qui lui appartient. Donc on véhicule les désirs aussi que nous prions pour lui, que le Seigneur l'aide, parce qu'il y a des gens qui ont cette méchanceté dans le cœur et qui font souffrir les autres alors que les personnes n'ont vraiment pas un problème, mais simplement parce qu'on le voit un peu dans des conditions bonnes comme ça, et puis bon, ça crée autre chose. Mais nous prions pour que les seigneurs soutiennent et qu'ils fortifient effectivement. J'ai prié aussi pour que Dieu soutienne aussi nos frères et sœurs, qui traversent des moments tellement difficiles aussi. Et Dieu, notre Seigneur, est celui qui pourvoit pour tous nos besoins, et qui accorde effectivement aussi la grâce... Nous savons que le Seigneur notre Dieu nous a fait la promesse. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur notre Dieu prendra soin de nous. Ne vous découragez donc pas, mais prenez courage en toute circonstance. Sachez que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et nous remercions Dieu pour cela, parce que Dieu est fidèle donc, à sa parole. Prenez donc courage pour cela. Dans le livre des Hébreux, nous lisons dans les Hébreux au chapitre 1. Et nous lisons aussi les versets 1. Les Hébreux au chapitre 1, le verset 1. Alors, au verset 1, nous lisons... Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi donc héritier de toutes choses et par lequel il a aussi crié, euh, remonte un peu le voix, je ne vais pas crier, en fait, je veux que veille surtout là quand je parle, s'il te plaît.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 Nous voulons te dire merci, notre Père, pour cette écriture. Depuis le temps que tu nous as introduit à cela, nous voulons glorifier ton nom parce que tu veux vraiment nous conduire encore, et nous éclairer et nous parler, Père. Et tu veux aussi que nous puissions vraiment être attentifs et pour que davantage nous puissions comprendre ton plan, ton programme aussi, de Dieu et la manière dont toi tu agis, qui n'est pas la manière des hommes. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit que, que tout homme soit reconnu pour menteur. Et c'est vrai, et ça c'est la vérité. Nous étions tous égarés, moi y compris, mon personne. mais il a plu à toi de nous accorder la grâce de pouvoir réellement aussi nous donner encore la révélation, la lumière, beaucoup. Nous puissions être instruits et, et nous puissions avoir vraiment la compréhension exacte des choses afin que nous puissions apprécier ton œuvre à toi. Cette œuvre aussi grandiose que réellement que l'homme, l'être humain n'arrive pas à pouvoir réellement réaliser. Mais Seigneur, tu l'as fait vraiment dans la profondeur, mon roi, pour que réellement, comme nous entendons que cette rédemption soit vraiment une rédemption éternelle. Tu es vraiment Dieu, tu es vraiment un roi et pardonne-nous encore, mon béni, mon père Saint-Dieu. Nous voulons que nos cœurs soient... Comment disposer, Seigneur, que tu puisses réellement nous tenir encore dans la main pour que le cœur soit nettoyé, récuré, et je veux que nous puissions ne pas avoir des préjugés conçus d'avance pour personnes de Dieu, des pensées conçues d'avance pour personnes au Dieu, mais que toi seul, tu viennes réellement nous aider, Père. Nous sommes à toi, tu connais l'homme, ce que nous sommes. Seigneur Jésus, nous avons toujours nos pensées en nous, mais nous voulons que ce soit ta pensée à toi, qui nous parle encore aujourd'hui et nous montre encore la voie chaque fois. Béni sois-tu encore, car nous t'avons ainsi prié, au nom de saint Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons quand même que c'est particulier la manière dont le Seigneur notre Dieu nous conduit les choses. Et parfois les gens peuvent penser que ce sont des choses que bon vous avez prémédité, et préparé pour réellement arriver à pouvoir euh, montrer aux gens et faire ceci et faire cela. Je voulais simplement vous dire si des pensées comme ça passent par votre esprit euh, que vous puissiez abandonner ce genre de pensée, Parce que dans les choses qui concernent Dieu, on ne peut pas se mettre là à pouvoir préméditer ou à pouvoir réellement aussi chercher à pouvoir faire quelque chose pour qu'on démontre quelque chose aux gens. Non, en tout cas, euh, s'il y en a des gens qui les font, bah, ils les font probablement parce que bon, ils sont comme ça et c'est leur façon de pouvoir faire. Mais je crois que si c'est quelque chose qui appartient à Dieu, que c'est l'œuvre de Dieu, celui qui est toujours, qui, qui pousse davantage, c'est toujours Dieu. Parce que <rire> la Bible nous fait quand même, mais, mais c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé aussi de la part de Dieu. C'est le même Dieu qui nous a pris ainsi pour pouvoir nous introduire effectivement dans ces Écritures que nous avons commencé à pouvoir lire dans les livres des Hébreux. Je ne connaissais pas, moi, personnellement, et je ne connaissais pas, je n'étais pas quelqu'un qui pouvait arriver à chercher, je veux le faire. Croyez-moi, ce que je vous dis est 100% vrai. Et pour tous ceux qui écouteront, parce que parfois les gens ont des pensées préconçues, il fait ça pour pouvoir ne mettre jamais. Je n'ai même pas cherché, je n'ai même pas pensé, ni même pas avoir une idée à pouvoir dire bon, je vais rentrer là-dedans. Non, monsieur, non, madame. C'est que c'est le Seigneur qui m'a conduit à pouvoir prendre l'écriture. À ce moment-là, il pointe en fait sur de points précis. Et moi, avec vous aussi, j'apprends. Donc ne dites pas, c'est pour ça que je disais que, n'allez pas plus vite en disant, il dit ceci parce que nos prophètes, non, vous pensez de penser avant moi, voire même que je puisse arriver à pouvoir, c'est-à-dire qu'on suit de progrès en progrès, et qu'on voit où le Seigneur nous conduit, parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, et puis soyez respectueux à l'endroit de Dieu, même pas moi, même moi, vous problème. mais quand même à l'endroit de Dieu, parce que ce n'est pas moi qui dis cela si c'était moi, vous direz, il exagère. Mais là, c'est lui qui dit, autrefois, il y a plusieurs reprises. Mais qui a écrit ça Ce n'est pas moi. Et qui a dit que dans ce derniers temps Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alors, ce Dieu-là veut maintenant que vous puissiez comprendre la manière juste de pouvoir le servir. Et aussi l'adorer. C'est pour ça que ce que vous entendez, ne prenez pas ça à la légère. Oh voilà, c'est un homme, c'est ci si et cela. Mon frère et ma soeur, vous et moi, vous devez savoir que moi aussi, je veux voir le Seigneur. Je ne vais pas rater le Seigneur à cause de vous. Ou faire des démonstrations, ou pouvoir faire des choses, pouvoir vous combattre. Mon frère et ma soeur, l'éternité est plus importante que toutes ces choses. Donc je ne veux pas perdre mon salut et tout ça avec mon Dieu à moi, pour vous, effectivement, pour vous faire des... Mais qu qu'est-ce qu que je veux gagner Donc moi, je dois être en ordre avec Dieu. Je dois être droit avec Dieu. Quand il me dit, dis ça, je l'ai dis sans tenir compte de toi. Donc considérez cela comme et lié à cela. Donc, je suis attaché et lié. Alors, vous, vous devez faire votre travail. Moi, je fais le mien. Donc, comme l'Écriture le fait savoir, effectivement, nous avons remarqué qu effectivement, que hmm, c'est extraordinaire comment Dieu ramène à la lumière les choses que nous n'avons même pas pu penser ou même. Euh, alors que ce qui est euh, actuellement dans notre façon de faire, c'est que nous sommes entrés dans, une, dans, un, dans, un, dans un train qui nous conduit comme cela. Et on n'arrive pas à pouvoir réellement regarder, mais en fait, mais est-ce que la direction elle est bonne ou quoi Mais non, on suit les rails. Mais non, c'est-à-dire les rails ne me conduisent pas à la gare où je vais. Est-ce que vous comprenez Non, Guillaume absolument, mais entre je passe ici, mais moi je vais par exemple Scarbeck Mais je commence à voir que bon, c'est la gare de Tini, la gare de nouvelle et Je vais quand même rester comme ça. Je dis non, non, non, monsieur, il y a un problème. Je vais à Bruxelles, mais je vois effectivement ici que mais je vois ici la gare de Tini. J'aurais pu voir la gare du Nord, je comprendrais mais La garde au et puis le Vélaneuve, et puis on m'envoie euh, vers vers. effectivement si tu vois qu'il qu va vers vers si c'est quelqu'un qui est qu il, qu il encore en direction on euh, un ami ou marche en famine, je dis, c'est pas possible. Comment je vais pas en marche en famine? Je vais à Skabek, oui. donc je dois m'arrêter. Oui. Non, frère, il oui. dit non, non, il y a un problème ici. Je, dis, je dois m'arrêter. Oui. Le panneau ne dit pas tellement très bien. Oui. Parce qu'il faut que je vois que le panneau m'indique effectivement que oui, je commence à vivre à Waterloo, puis Bruxelles, donc, donc je vois quand même. Mais là, je me dirige vers en Femen. Je ne peux pas continuer, non, parce que je vais me perdre. Je connais personne personnellement ma en Femen. Mais à Bruxelles, oui, je connais. Frère, C'est cela que nous devons comprendre. C'est ce que Dieu veut faire avec toi et avec moi. Donc, il ne faut pas en vouloir Dieu. C'est pour ton bien en toi. Alors, tu dois remercier le Seigneur, effectivement. C'est pour ça que je disais l'autre fois ici, nous allions rentrer tout de suite, c'est que c'est un moment où il y a un tri qui se fait. Ça, croyez-le, frères et sœurs. Ce tri va le faire. Amen. Si vous êtes des Dieu, frères et sœurs, vous vous accrocherez. Amen. Parce que ça va vraiment très fortement secouer. Amen. Si on ne s'accroche pas bien, ça va s'écouer. Et puis on va remporter. Mais si on n'est pas de Dieu, on peut s'accrocher. Mais les wagons va se détacher. Parce qu'il faut que, frères et sœurs, tu ne peux pas avoir part aux choses de Dieu si toi, tu n'as pas eu à pouvoir combattre pour résister vers Pourquoi on parle effectivement que vous avez besoin de la persévérance Parce qu'il y a des sécousses. Oui. Mais oui, pour vous dire fait, pour vous que Dieu te bénisse. Mais regardez, la femme oui. Amen. Alléluia. Quelles sont les secousses que cette femme n'a pas eues Ça ne venait même pas des, des, des, des, des apôtres du salut, mais, mais, mais Dieu lui-même, le Seigneur lui-même. Et il n'a pas, pas été de même morte. Hein? Il a traité cette femme de chienne. Ah, je ne sais pas quelle est la sœur qui serait ici. C'est vrai, faut il voit, faut que vous Quelle est la sœur qui serait assise ici et qu'on dirait vraiment, toi, tu es vraiment, tu es, tu es vraiment une chienne. Vous la verrez, s'élever ici, s'emporter, prendre des démarches bizarres, prendre son sac, effectivement, pour vous prouver qu'elle est spirituelle, et qu'effectivement, que celui qui a dit à dire, pouvoir lui dire comme ça, il ne connaît absolument rien. Donc, vous verrez, effectivement, c'est la nature des hommes. Mais, avec cette femme-là, le Seigneur l'a secouée. Oui, mais, vous savez, frère, vous, vous êtes, elle était, elle était une étrangère. C'est extraordinaire, ça. Syrophénicienne, donc grec étrangère effectivement, et on, elle, elle va vers des gens dont on reconnaît que c'est celui-là ou ceux-là qui sont là. Par eux, je vais avoir la grâce, de voir que ma fille soit sauvée, qu'elle soit Donc, elle va avec un cœur plein de joie et de reconnaissance. Mais il voit que cette personne, effectivement, le rejette. Si vous étiez, si c'était vous ou moi, moi, j'ai dit, bon, ben, je rentre chez moi, hein. C'est Oui, je croyais venir écouter la parole pour qu'on puisse élever telle personne. Et là, je trouve que ça... C'est comme ça quand je vois, par exemple, les, les soi-disant frères et sœurs, dit moi tant que tu n'as pas touché... Parce que j'ai dit, mais quelle est la démagaison que vous avez Non, mais c'est pour dire que les gens ne se sont pas rendus compte, en fait. Ils, sont, ils ont été possédés à un degré tel que... La religion était venue, en fait, ils, sont de, ils ont un esprit religieux, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu, en fait. Parce que si tu as l'esprit de Dieu, le Seigneur nous a dit que je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vous conduire vers l'IFC, il ne va pas vous conduire vers William Branham, il ne va pas vous conduire vers Moïse. Non, il vous conduira dans toute la vérité. N'est-ce pas vrai? L'IFC ici n'est pas la vérité. Non. William Bradham n'est pas la vérité. Non. Moïse n'est pas la vérité. Non. Paul n'est pas la vérité. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, le Saint-Esprit va te conduire chez qui Est-ce que vous comprenez, frère donc, si vous êtes spirituel, parce que Dieu veut, n'aïssez pas le Seigneur, parce que vous n'allez pas, pas vous en sortir, parce que c'est important. Quand vous détestez la parole de Dieu, vous détestez le Seigneur. Alors, autrefois, plusieurs reprises bien manière, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le fils. Alors, on revient au tableau, parce que nous allons rentrer aussi dans une phase effectivement, aussi importante, effectivement, aussi. Mais on revient au tableau, effectivement. Nous voyons que cela soit vraiment ancré dans tout un chacun de nous, en fait. Je veux que ce tableau, ici, soit vraiment ancré en vous. Pour que vous puissiez comprendre, qu'effectivement, que Dieu, quand il fait une chose, et avant même le commencement, il savait ce qu'il voulait atteindre comme objectif. Mais ni toi, ni moi, nous ne pouvons pas savoir effectivement ce qu'il en est. Voyez-vous et, et puis, ce que nous avons, nous, c'est la parole de Dieu. Je disais hier, c'était mon frère, ici. Euh, euh, <rire> non, euh, notre frère, euh, Julia. Notre frère, Julia, Ray, <rire> Frère Julia, quand il vous commence avec une question... Il vous tient avec. J'ai dit, mon frère, je te connais. Tu demandes une question, tu veux la réponse Oui, on a rien, va terminer. Il, il dit, je veux. J'ai dit, il est déjà 6 minutes, on va rester jusqu'à 5h du matin. Je te connais. Alors, c'est vrai, bon, il avait une préoccupation, mais ce que j'ai apprécié, c'est parce que une préoccupation dans les scènes Écritures. Et lui, je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, oui, quand on m'a dit ceci, donc, je suis quand même parti euh, chercher dans dans la Bible, je regardais telle version, ceci, cela. Je, je écouté, en fait, dans cette qu'il avait. Puis, j'ai lu ici, si, on a dit ça, j'ai dit, tiens, j'ai dit, oui, elle dit, mais pasteur, maintenant, je veux savoir... Qu'est-ce que vous, vous comprenez Parce qu'ici, il y a différentes choses. et effectivement Je veux vais savoir ce que vous en pensez. Et puis, je le regarde, je dis, Mais frère Julia, je suis très heureux que Dieu te bénisse. Je dis, quel changement À l'époque, tu allais me dire, j'essayais de voir les brochures. Ah oui C'est la réaction en général de tous ceux qui croient. Ils vont me dire, je veux voir ce que le frère Banam a dit. Le pauvre frère Banam, vous l'avez vous fait de lui un dieu alors j'ai écouté l'idée, j'ai dit, mais je suis étonné, parce que je crois qu'à l'époque tu aurais pu chercher des brochures, c'est et cela. Maintenant tu me dis que tu as été de Bible en Bible. J'ai dit, gloire à Dieu, Dieu a fait son travail. Il dit, mais c'est absolument ce que ce que même le, le frère Badam disait. Bien sûr mon frère, mais vous lisez mal notre frère. Vous écoutez mal effectivement le frère. Et vous en avez fait, fait effectivement ce qu'il ne fallait pas faire en fait. C'est comme je dit, c'est tous ceux-là qui détruisent même les témoignages et même aussi euh, l'influence de son ministère, effectivement, euh, parmi les. Parce que là, les, les, les, les églises, de ils ne veulent même pas entendre. Ah, vous, vous, dites, vous, dites, vous, message, ah non, s'il vous plaît. Avec bon Ah, s'il vous plaît. Voyez-vous, le, le serviteur de Dieu n'a rien fait de mal. Mais vous, non, vous, Dieu vous jugera fortement pour avoir détruit l'influence de, de, de son œuvre, effectivement, auprès des gens, effectivement. Et vous avez fait le travail de ce que Satan voulait. Et vous êtes disciples des démons, bien sûr que oui. En continuant à pouvoir détruire, effectivement, ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Mais vous n'y arriverez pas parce que Dieu avait eu à pouvoir déjà proclamer sa parole. Et donc, alors, il me parlait. Alors, je lui ai dit, il y a une chose que... Euh, C'est vrai que vous lisez euh, les Écritures. Alors, j'ai dit... Vous savez quand même que ce que vous lisez, c'est la parole de Dieu, en fait. Mais, euh, regardez ce qui s'est passé, ce que le Seigneur nous a dit que mes paroles sont esprit et vie. Vous me suivez Vous avez, et nous avons en nos mains, ici, ceci. Et ce sont les saintes, nous l'appelons, les saintes écritures donc les scènes d'écriture c'est donc, donc euh, la parole de Dieu mais comme vous pouvez remarquer on l'a pris la parole or la parole c'est ce qu'on prononce maintenant en écoutant on est allé arriver à pouvoir l'écrire ça devient l'écriture alors cette écriture c'est pour que toi L'être humain qui est crié parce que Dieu a mis en toi aussi l'intelligence humaine, qui te permet de pouvoir quand même lire. Est-ce que vous me suivez? Vous savez quand même que le premier homme, l'homme qui a été créé, c'était quand même esprit. Oui, oui, c'est vrai. Parce que Genèse chapitre 2 nous montre. C'est après que Dieu formait le ciel de la terre. Parce que quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ce n'était pas avec cette chair. Vous c'est ce que nous devons comprendre. Là, Genèse 1, 25, et puis Genèse 2, il nous montre maintenant, voici les origines, les origines, phénomènes origine de la terre, et ainsi, ainsi de suite. Commandant. Il démontre maintenant comment le choix, parce qu'à ce moment-là, maintenant, l'homme... Il a reçu donc un corps qui a été tiré donc de la poussière. Vous n'avez jamais remarqué, frère, que il est dit que tu retourneras à la poussière. Parce que tu as été tiré de la poussière. Mais qu'est-ce qui retourne à la poussière Mais l'âme, sous l'autel, l'esprit, l'âme sous l'autel, l'esprit, vers Dieu. C'est dans l'église, vous devez connaître cela, donc. Il faut que chaque chose que vous entendez, il faut que ça soit placé à la juste place. Pour qu'effectivement, que autrement, si vous mélangez, vous ne pouvez pas comprendre effectivement cela. Mais enfin bon, le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre les choses. Donc j'ai dit, donc voilà, donc l'intelligence humaine, c'est ce qui vous a été donné, hein, pour que vous puissiez comprendre effectivement. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle l'esprit humain aussi. Pour comprendre les choses humaines. Donc vous lisez, donc, ce qui est écrit là. Or, effectivement, c'est écrit dans une langue comme l'hébreu. Mais quand c'est écrit dans l'hébreu, et toi, tu es francophone ou anglophone, ainsi de suite, effectivement, tu dois aussi traduire aussi dans ta langue. Et quand tu traduis dans ta langue, l'essence même de l'étymologie en hébreu, parce que vous connaissez, l'hébreu, c'est une langue tout à fait particulière, que vous traduisez maintenant dans votre langue comme en français, ça ne reste plus plus ou moins la même chose. Et quand vous l'apprenez aussi en anglais, ça change aussi un peu. dans toutes les langues que vous allez commencer à pouvoir traduire, vous perdez déjà effectivement ce qui, les sens qui en étaient dessus en fait, dans la traduction naturellement humaine. En plus beaucoup de traditions de la traduction, parce que euh, prenons l'exemple par exemple, vous me permettez Je reviens ici. Merci beaucoup. Prenons l'exemple, par exemple, des, des, des, des traditions du second. Bon, lui, second, il se baserait probablement sur la traduction euh, anglaise. Vous comprenez Donc il a traduit probablement à partir de la tradition anglaise, sans aller ou bien soit, bon, tradition grecque, mais bon, je viens un exemple, traduction anglaise, et puis il traduit cela en français. Et c'est lui qui doit traduire probablement euh, dans une langue comme, par exemple, l'espagnol, le, euh, ou bien qui connaît le français, il va partir à partir du français. Et il traduit l'espagnol. Hein Vous comprenez donc c'est dit que c'est comme ça que les traductions ont eu à pouvoir se faire. Donc chaque fois qu'on doit traduire effectivement, il y a quand même un mot qui perd effectivement sa place, sa compréhension, sa signification un tout petit peu depuis l'origine. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que c'est la parole de Dieu. Et comme c'est la parole de Dieu, alors elle est toujours la même parce qu'elle garde toujours son essence. Même si les hommes ont eu à pouvoir... La traduction transformait cela. Vous comprenez? Mais Dieu donne toujours l'essence même dont c'est-à-dire que la parole juste que lui aille à pouvoir donner. Bon, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre très facilement. Alors, j'ai lui ai donné, un, lui -même, il un. lui-même, il m'a rappelé, oui, je me souviens d'un témoignage de ce que Dieu était... Alors, j'ai dit, euh, je me souviens d'un témoignage, j'ai dit, même le frère en question, il, il est déjà rentré à la maison, il a rendu ce témoignages lors de la conférence, effectivement. Ils avaient un problème. Ce problème, c'était quoi À Paris, pas le frère Jean-Marie, mais ses frères Bondo, André Bondo, ce qu'on et je crois que Frère Jean-Marie aussi connaît aussi ce moment lorsqu'ils étaient ensemble. Alors, ils étaient assis avec des frères, je pense, un ce fait une assemblée. Ils ont lu une écriture, en fait, en rapport avec Jephthé, dans le livre de Jus, au chapitre 11. Jephthé avait fait un vœu et au Seigneur. Il dit, si tu me donnes la victoire et que je rentre chez moi, la première personne que je rencontrerai, je te conserverai cette personne-là. Et voilà qu'il est rentré de la victoire, du de la victoire, et qui sort avec des tambourins, des danses, effectivement, sa fille, sa fille unique. Alors, quand j'ai été à cela, il a commencé à pleurer. Il a déchiré ses vêtements, il dit, tu me, tu suis malheureux. Il dit, mais pourquoi, papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais j'ai fait un vœu à l'éternel. Et elle dit, alors, la fille dit, non, non, non, papa, si tu avais fait un vœu à l'éternel, peu importe. Il faut que tu tiennes ton vœu. Alors, moi, je suis. Ça, ça, ça, ça, ça dépend ce que veut, tu veux. Alors, elle dit que la personne qui j'ai rencontré serait la première, serait la personne que je consacrerai à Dieu. Ah, quand la fille a entendu cela, elle dit Papa, il n'y a pas de problème. Alors, donne-moi deux mois que je prenne effectivement mes amis, pour que j'aille sur la montagne pleurer sur ma virginité. Vous connaissez cela, non Eh bien, son père a permis cela, et puis ils sont partis, et puis après deux mois, elle revient, effectivement, pour qu'elle puisse maintenant vivre pour le Seigneur. Mm -hmm. Et alors, dans cette écriture, euh, ils ont lu une chose, c'est dans juge au, chap... juge au chapitre 11, verset voilà. Voilà, euh, 39, Il dit, juge 11, 39, au bout de deux mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Vous, vous, vous, vous entendez, non et Parce que je, je, voulais, je voulais chercher pour pouvoir vous lire le vœu, mais je crois que vous avez compris ce qu'il y a été, non Ok. Bon, peut-être que pour certains qui n'ont pas compris, c'est toujours ça mon problème. Verset 34, Jephthé retourna dans sa maison à Mispa et voici sa fille sortie au devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Vous y êtes tu es donc au nombre de ceux qui me troublent, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Et lui dit mon Père Si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé des ennemis et des fils d'Amon. Et dit à son père Que ceci me soit accordé Laisse moi libre pendant deux mois, je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, « voir il la laissa libre pour deux mois, et elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur le montagne. Au bout de deux mois, elle revint vers son père, et il accomplit effectivement sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme, dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, les Galadites, quatre jours par année. » Alors il me dit, « Bon voilà, euh, frère Jean-Marie, euh, oui, frère, Jean, frère, frère André, et il a lu cela avec le frère, et ensemble, André Bonneau, hein. je crois que vous vous souvenez des témoignages là. Alors il a lu cela avec le frère, et puis ils ont lu cette écriture-là, Il dit bon, ben, elle n'avait point connu d'homme. Et puis, ils ont parlé ensemble, et puis bon, ils ont eu dans une, une version, euh, qui disait, elle ne connut point d'homme. Alors bon, le frère était un professeur de français, il connaissait bien la différence entre, elle n'avait point connu d'homme, et elle ne connu point d'homme. Donc il leur parlait effectivement. Alors ils étaient un peu troublés. Ils disaient, comment, quand même ici, on a dit qu'elle n'avait point connu d'homme. Ce que ça veut dire, c'est ceci, c'est ceci, Et puis ils m'ont dit qu'elle ne connu point d'homme. Alors, quel est vraiment l'essence exacte pour que la compréhension soit aussi comprise de la bonne manière ben, Ils ont regardé ensemble, effectivement. Ils n'arrivaient pas à pouvoir réellement se situer. Alors ils ont dit, bon, le frère a dit, bon, ben, nous irons voir le frère Léonard. Et euh, on va quand même lui poser cette question pour qu'il nous dise effectivement ce qu'il en est, effectivement, est-ce que, quelle est la, la version, quel est le sens exact, effectivement, de, de, de, de la parole qu'on doit comprendre Voilà qu'ils sont venus, ils ne m'ont pas exposé les problèmes comme cela, pour dire vraiment, frère, voilà, nous avons un problème, nous voulons que tu nous montres ici, il y a deux versions, ça et ça, mais montre-nous, effectivement, quelle est la version qui est exacte. Ils ne m'ont pas posé les problèmes comme ça. Ils sont venus, ils étaient sages. Ils sont venus, alors, avec le frère, ils étaient assis, ils ont vu les sœurs aussi, qui étaient aussi au courant de cela. Ils sont assis, ils m'ont dit, « Mon frère, nous voulons te demander quelque chose. » lui ai dit, « Oui. »« C'est pour, simplement, que tu nous lises la Bible. » Et puis, ils m'ont dit, « vraiment Tu lis donc du verset 34 jusqu'au verset 39. » Et moi, j'ai lu, j'ai pris 34, j'ai lu, « Normalement, oui, ils me suivaient et tout. » Moi, je ne comprenais pas, hein. Ils me suivaient, et puis j'arrive au verset 39, j'ai dit, au bout de deux mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait et elle ne connut point d'homme. Le frère se regarde. Elle dit, frère, frère Léonard, s'il te plaît, relis en fait le verset 29. Parce qu'il m'avait donné la Bible avec, elle n'avait point connu d'homme. Et c'était la seule Bible que j'avais, et qu'ils avaient aussi. Il dit, mais relis encore. Alors je relis. Au bout de deux mois, moi je ne comprenais pas. Hein. Au bout de deux mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle ne connut point d'homme. Il dit, mon frère, relis encore. encore. C'est vrai, hein? je crois, je ne sais pas si Jean-Marie était là, mais je ne sais pas. Mais frère Jean-Marie, il il, il, il mais toujours vous l'avez entendu. Ok. Alors, je relis encore. Au bout de deux mois, il revint vers son père, il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait et, et elle, elle ne connut point d'homme. Il dit non frère. Mais tu ne lis pas ce qu'on t'a donné. Je dis, Mais vous m'avez donné la Bible. Il dit, mais frère, on t'a dit de lire les 39. Je lui dis, mais c'est ce que je lis. Il dit, mais frère, est-ce que tu, tu lis ce que je dis Mais, mais les 39, ne dit pas. Il dit, mais frère, vous m'avez dit de lire 39, mais je lis verset 39. Mais c'est parce que je comprenais toujours rien. Il dit, mais frère, c'est quand même extraordinaire. Comment toi, ici c'est écrit, et n'avait point connu d'homme, et toi tu nous lis, et ne connu point d'homme Or, c'est la version pour laquelle nous étions venus te voir, pour te poser la question de ces deux versions laquelle est la meilleure mais dans ta bouche, à toi, tu fais sortir la meilleure solution. Donc, c'est comme ça que les problèmes étaient donc solutionnés. ainsi. Donc, c'est pour comprendre ceci. Nous pouvons lire les Saintes Écritures Et pour notre souci. Nous pensons que nous avons vraiment la connaissance exacte de la chose parce que nous avons vu, nous avons lu la chose comme cela. Mais en fait, c'est lui qui peut nous donner la compréhension exacte des choses. Ce n'est que son auteur. « Toi, frère et moi, nous ne connaissons pas. » Parce qu'en plus, on dit bien « C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. » Donc c'est lui qui a eu à pouvoir inspirer et pousser les gens à pouvoir mettre par écrit des choses comme ceci. Il connaît même le sens de sa parole, même si ça a été mal, mal écrit ou mal formé. Effectivement, vous connaissez quand même l'expérience que j'ai vécue, non Vous la connaissez, non Donc ça, c'est Dieu qui veille sur la chose. Il en est de même avec ce que nous lisons. Je dis ça pour que vous compreniez. Vous pouvez les lire, effectivement, mais vous restez dans votre vision à vous. Celle que l'orientation que les hommes vous ont donnée. Mais maintenant, quand Dieu vous fait arrêter, comme le train qui, qui va vers euh, marche, marche en famille, si vous êtes quand même interdit, non, ce n'est pas possible, je m'arrête. Je dois regarder maintenant où est le train qui va à Bruxelles. Non, il faut faire ça. Il ne faut pas dire, oh, nous allons, nous partons. Tout le monde chante et puis il ne fait même pas attention, nous partons à Bruxelles. Et, mais le train s'en va à Marche en famille. Non, non, non, non, non, monsieur, j'ai dit, mais c'est quoi Non, non, non, non, ici nous sommes dans les bons traits. Non, non, non, non, non, regardez, mais comme il y a un mouvement, ils ont des matins ivres déjà, voilà. c'est fini. Il faut commencer à crier des choses dessus, surtout. Oh, mais toi tu es une soirée, nous te laisse-nous. C'est comme ça, les il va, il va. Mais il, va, il me dit, mais les traits ici n'ira jamais à Bruxelles, il va en marche en famaine. Mais avec l'ivresse, on ne peut pas comprendre. Donc, nous comprenons qu'ici, on nous dit autrefois, et à plusieurs reprises, mon frère et ma sœur, peu importe ce que vous dites, Dieu a parlé à nos pères, par les prophètes. Et c'est Dieu en question, a eu à pouvoir démontrer que c'est lui qui l'a fait, parce que il a donc fait une alliance, là, à ce moment-là. Pour démontrer qu qu hein, donc démontrer qu'effectivement que ici, donc cette façon de pouvoir faire effectivement aussi, ce moi qui les voulut, tu, Toi tu ne le savais pas, les enfants ne le savaient même pas. Donc ils ne connaissaient même pas ce que c'est qu'un prophète. Donc c'est Dieu qui a introduit effectivement ce que c'est que les ministères des prophètes effectivement, donc c'est l'appellation même du prophète. Il les a enseignés cela. Donc c'est lui qui les a introduit effectivement ça. Donc c'est la partie de Dieu qu'ils ont compris cela. Mais c'est Dieu en question parce que il a parlé d'une alliance qu'il devait faire avec eux. Et nous l'avons lu dans les scènes écritures. je pense que nous l'avons lu dans, dans euh, les Hébreux au chapitre euh, 9, je pense que c'est cela, oui. Hébreux au chapitre 9, voilà, il nous dit... Verset 16, il dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Vous vous souvenez, non un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que les testateurs vit. Voilà pourquoi, vous suivez, c'est avec du sang que même la première alliance fut donc inaugurée. Alors, cette alliance-là, donc, pour que Dieu puisse avoir, il fallait qu'il y ait du sang. Vous allez comprendre pourquoi. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, Pris le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de, de la laine écarlate, avec de effectivement, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et ça, c'est dans Exode au chapitre 24, et cela, je pense que cela, c'est que, que, je crois que je vais avoir lu cela probablement, Exode au chapitre 24, que le Seigneur lui-même, lui-même, lui-même, prononce effectivement ces paroles en montrant en réalité aussi ce qu'il en est. Exode, chapitre 24, verset, euh, verset, verset 12 cela, oui. Je pense que... Oui, on peut... Oui, on peut... peut, peut, peut, peut d'abord euh, verset ici, voilà, avec verset... Euh, verset, verset, verset, verset, verset 5, je pense. Il dit. Donc, il envoie des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'éternel des holocaustes, et immoler les taureaux, et en sacrifice de grâce des grâces. Moïse, verset 6, Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans deux bassins, il répondit l'autre moitié sur l'autel, il prit le livre de l'Alliance, et le lut en présence du peuple, il dit, nous ferons tout ce que l'éternel a dit, nous obéirons. Moïse prit le sang, et il répondit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc effectivement, il demande effectivement que cette alliance ait été inaugurée comme maintenant. Il ne fait pas, effectivement, dans le livre des Hébreux. Verset, verset 18, il dit, 9, 18, il dit, voici, voilà donc pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut donc inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, tous les commandements de la loi prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la, de la laine écarlate effectivement, et de l'isope, il fit aspersion sur les livres lui même et sur tout le peuple. Et ceci en disant Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et puis, c'est ce que les le saintes le acteurs nous font comprendre effectivement, parce qu'il dit Mais il fit pareillement l'expression avec le sang sur les tabernacles et sur tous les licencies du tabernacle, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Donc, on pouvait, donc la première alliance ici, donc Dieu a voulu sceller cela par le sang. Maintenant, on nous fait part, effectivement, aussi, pour que nous puissions comprendre que nous avons lu, effectivement, dans, dans le livre des Hébreux, au, au chapitre 8, effectivement, verset 7, il dit, En effet, vous la connaissez, si la première alliance avait été sans défaut, donc cette alliance ici que Dieu a eu à pouvoir établir, que lui-même a eu à pouvoir établir, effectivement, parce que quand Dieu l'a établi, effectivement, ni toi, ni moi, ni le peuple, il ne savait pas que Dieu avait encore prévu une autre alliance, et ça, il ne savait pas. C'est pour ça que, ayant vécu dans cette alliance, effectivement, pour eux, c'était l'unique et la seule alliance. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont vécu. Mais ce Dieu-là qui a fait ceci, il savait qu'il avait prévu une autre. Mais c'est Dieu, en fait, la Bible dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Amen. Parce que dans les saintes Écritures alors que les gens ne prenaient pas attention, il avait dit, regardez très bien, je vais vous, dire, je vais vous montrer cela, il dit au verset 7, effectivement, il dit, en effet, cette première alliance avait été sans défaut. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Donc, ça, c'était prononcé, mais les gens n'ont pas bien prêté attention. Donc, les gens n'ont pas bien suivi, effectivement, ce que Dieu... C'est pour ça, parce qu'on rentre dans les habitudes, effectivement, de pouvoir écouter. C'est comme ça que la vision s'établit. Donc, les Juifs, effectivement, tout ça, ils étaient dans ça. Ce... Ah, nous, nous comme ça. C'est comme ça, même, quand, quand le Seigneur a pris euh, Jean, et, euh, euh, euh, euh, Pierre et Jean, effectivement, sont montés sur la montagne de transmigration. Ils ont vu qui Ils ont vu Élie et Moïse. Vous vous souvenez, non montagne. Et puis, ils ont vu le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit il dit, mais il est bon d'être ici, donc tu es présent une tente pour ceci pour celui là ainsi de suite. Et le Seigneur les a, les a fait comprendre des choses qu'ils qu ne pouvaient pas penser. Une nuée le couvrit, effectivement, et la voix sortit du milieu du nuée. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit, effectivement Celui-ci est et mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc cette alliance-là passée, c'est terminé. Amen. Amen. Mais ils écoutaient, mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient accrochés, ils font, et Moïse, oh on a Moïse, on a Mais dit, mais non, mais non parce que j'avais dit cela, que je ferais une nouvelle alliance, il avait dit. Mais vous n'avez pas prêté attention. Mais c'est ce que vous faites aujourd'hui aussi. Parce que vous ne comprenez pas, effectivement, parce qu'on vous a mis dans, dans des voies où la pensée est comme ceci, vous ne pensez qu'à ça. Mais non, Dieu est en train de faire une œuvre, il a fait, il a fait son œuvre à lui, qui lui a à avoir décidé avant même que toutes ces choses-là soient. Avant que le monde soit, il avait déjà décidé ça mais toi, tu ne le savais pas. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses comprendre les choses, effectivement, de la bonne manière. Non, tu te fâches. Toi, tu veux instruire Dieu. Et quelle valeur as-tu, effectivement, par rapport aux Dieu Mais si même tu ne crois pas, Dieu n'a pas besoin de toi. Parce que si Dieu a prévu ceci, c'est qu'il a prévu aussi un peuple pour suivre cela. Amen. Alors, il dit que cette alliance, effectivement, on dit, mais si elle était sans défaut. Alors, dit, mais il dit, écoutez quoi il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Alors, maintenant, vous devez comprendre, effectivement, que Dieu avait eu à pouvoir en vue, toujours parce que Dieu, il, il a toujours cherché un but. Alors, c'est la perfection que Dieu cherche. Quand Dieu a eu à pouvoir faire ceci, tout le monde ne savait pas que cette chose était imparfaite. Non, non, non, non, non. Mais Dieu le savait. Ah, Dieu savait que ceci était imparfait. Mais les gens s'y sont encrochés comme c'était le parc de la perfection. Mais non C'est lui-même qui vient. Parce que Paul n'a pas parlé de lui-même qu'il a imaginé. C'est Dieu qui lui a parlé. Il dit la perfection ne va pas venir de la loi. Donc c'est important que nous comprenions qu'effectivement que nous avons besoin que Dieu nous instruise, qu'il nous enseigne, qu'il nous montre effectivement comment nous, nous pouvons nous accrocher à lui et puis croire en lui. Avoir du respect dans chaque chose. Et c'est pour ça que, ayant prévu maintenant une nouvelle alliance, il savait pour quelles raisons. Parce qu'on nous fait comprendre effectivement une chose que je voulais pouvoir lire autrefois. Il nous dit que si la perfection... Je crois que nous pouvons les lire effectivement dans le chapitre 7 des Hébreux, au verset 11. Si donc... Verset 11, chapitre 7, verset 11, il dit. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévités... Est-ce que vous comprenez ça, non Si c'était possible... Alors on allait persévérer dans cette. Dans cette c est, c est ça donne en, en question. Donc on allait persévérer dans cela. Si en fait à cela, on comprend effectivement que là, la perfection va avoir lieu. Donc on y allait persévérer et continuer encore davantage. Et puis il dit mais si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, car c'est sur ces sacerdotes que repose la loi donnée au peuple. Est-ce que vous comprenez et puis il dit, il dit donc qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron Si c'est par ceci on allait avoir, atteindre la perfection, mais avons-nous besoin d'un autre sacrificateur non, non, non, non, non, non. Mais si par ceci ce n'était pas possible, hein alors il fallait maintenant un autre sacrificateur qui nous, nous amène effectivement à atteindre la perfection c'est pour ça qu'on nous a dit clairement que vous n'allez pas pouvoir comprendre. Il dit, mais dit, mais il dit, non, non. Car les sacerdotes étant donc changés, donc il fallait que ça change. Parce qu'on pourrait faire tout ça, tout ça, jamais nous ne serions là. On ne serait jamais parfait. On pourrait offrir même 100 ou 200 000, de rien, Mais jamais on atteindrait la perfection. Pas possible. Parce que déjà ici, Dieu l'a dit, c'était imparfait. Donc de l'imparfait, on ne peut pas faire sortir... Le parfait, donc la perfection. Donc, il nous fait comprendre. Alors, il dit, mais quand les 162 étant changés, il était donc et, nécessairement... Donc, quand les 162 étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Donc, vous vous souvenez Je veux que cela entre en vous, que vous puissiez comprendre. Donc, quand on dit changement des lois, c'est-à-dire qu'effectivement, que tout ceci posé sur... Sur la loi, parce qu'il nous dit maintenant, donc, donc des, les centaines lévitiques, car c'est sur ces ordres qui a imposé donc la loi donnée au peuple. Vous vous souvenez Alors, si maintenant il y a donc un changement, c'est que qu'est-ce que Dieu cherche Mais cherche, Dieu cherche à atteindre la perfection. Vous suivez Donc effectivement, c'est si automatiquement, ça tombe. Parce que, on nous fait même comprendre qu'en réalité que même au verset 18 ici, on nous dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. Cette, cette 18, son impuissance et de son inutilité. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui dit. Donc toute cette période-là, ah oui c'est la période, effectivement, que Dieu avait choisi lui-même de parler par les prophètes. Frère, il faut que vous compreniez que c'est la vérité. Il a dit qu'effectivement, que par ce canal-là, jamais personne ne pouvait atteindre la perfection. Et puis en plus, c'était en rapport euh, avec un tabernacle tout à fait terrestre. Donc il dit, mais pour qu'ils atteignent, effectivement, la perfection... Il faut que le souverain sacrificateur. Parce que lui, il a des faiblesses, effectivement. Il fait ce pour lui-même. Vous connaissez cela, non Il peut même induire les gens en erreur. À cause de sa faiblesse. Donc, s'il si est faible lui-même, comment va-t-il amener les autres à venir à la Parce que lui-même, il n'est pas parfait. Donc, il est important que ça puisse changer. Amen. Pour avoir effectivement le parfait, il faut qu'il y parfait. C'est pour ça que l'Écriture dit ceci. Verset, nous disons maintenant, chapitre 7, le, verset, le, verset, le, verset, euh, euh, le verset, verset 21, je lis cela, ben, même verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection, vous suivez, Introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement. serment, car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus les devenu avec serment, par celui qui lui a dit Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, regardez les changements, mon frère. Le verset suivant nous dit effectivement dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus. Donc, celle-ci, est-ce que vous comprenez Celle-ci, effectivement, cette première alliance ici, elle a montré son inefficacité, en fait. C'est pour ça que Dieu cherchait maintenant de pouvoir maintenant amener son peuple à la perfection. Or, pour qu'il puisse conduire son peuple, parce qu'avec le peuple qu'il a eu à pouvoir traiter avec ici, il a établi une alliance. Donc, par les sangs, les sacrifices qui ont été offerts. Mais maintenant, si Dieu, maintenant, doit maintenant arriver à pouvoir... Parce que vous avez bien prêté attention, j'ai fait que vous comprenez, on nous fait savoir que la première alliance, c'est que Moïse a offert les sangs de quoi Des taureaux et des boucs. Et ici, là, tout ce qu'on pouvait faire, effectivement, mon frère et ma soeur, ne pouvait jamais, jamais ôter le péché. Parce que, on nous dit bien, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais qui va obtenir le pardon C'est celui qui a péché. Celui qui a péché, c'est qui C'est un homme. Ce n'est pas un animal. Donc, tu as beau offrir le sang de et boucs, ton péché ne peut pas partir. Parce que ce n'est pas l'animal qui a péché. Donc, ce n'était qu'un temps, une période. Comme on nous dit, la loi est un pédagogue. Elle a été donnée pour un temps. Est-ce que vous comprenez Donc effectivement, que tous ces gens-là, leur péché ne pouvait pas être effacé, C'est écrit, couvert. Couvert. Parce que le sang d'un animal, frère et sœurs, quand Dieu a créé, il a créé les animaux, mais il a créé l'être le plus supérieur et le plus surmomme, c'est l'homme. Il a dit qu'il qui donne même des noms aux animaux, qu'il domine sur tout, effectivement, qu'il puisse passer. De... l'homme était Dieu sur la terre. Donc c'est le sang de Dieu, c'est le sang de l'homme qui est supérieur. Alors un animal a un sang inférieur, il ne peut pas avoir d'effet sur l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc tout le sang des taureaux et des boucs ne pourrait jamais amener l'homme à pouvoir être parfait, parce que sa nature est toujours mais parce que le sang, les animaux ne peuvent pas racheter un homme. Et il fallait maintenant, parce que ça l'homme ne savait pas, mais Dieu le savait. Amen. Il fallait maintenant qu'il y ait un sang supérieur à l'homme pour racheter l'homme et le placer dans la perfection. Amen. Voilà, où on a cherché l'homme. On a cherché l'homme, à gauche et à droite. On a cherché la personne, dont qui soit un être humain. Né d'un homme, venez dans Et puis on a regardé, on n'a rien trouvé. Et c'est comme cela qu'effectivement que la voix a crié Ne pleure plus un Jean. Voici donc les liens de la des joueurs. Donc, quand on a crié, on a cherché à gauche et à droite, on n'a rien trouvé. Parce qu'il fallait trouver un homme. Mais vous savez que tout homme qui naît, il vient dans l'iniquité. David, vous savez, c'est David qui l'a dit, conçu de l'iniquité. Donc s'il vient dans cette condition-là, il est dans la condition de tous les autres. Mais il n'a pas un sang supérieur à celui-là pour pouvoir le racheter. C'est vrai. Mais il fallait qu'il soit, qu qu qu qu soit un sang. Pas autre chose. Parce qu'un parent rédempteur, mais un sang véritable. Qui fait que quand ce sang est offert, il est supérieur. Alors à ce moment-là, l'homme est racheté. Est-ce que vous comprenez amen. Voilà ce que Dieu cherchait. Et tout ceci, ici, là, tout ça, le mot tout ça, c'était des choses parce que c'était quand même des choses Parce que le sang était sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est cela. C'est pour ça que le souverain sacrificateur. Il entend les frais. avec quoi Le sang de qui Le sang de qui des taureaux et debout. Les sangs des animaux, ce n'était pas un sang supérieur. Donc tout ce qui faisait ici, c'était bien. C'était seulement pour garder les gens, quand quelque part. Mais, mais, mais ce que Dieu voulait, c'est que l'homme soit ramené comme il était. Amen. Et qui pouvait le faire <rire> Qui pouvait le faire Donc effectivement, que, au travers des prophètes. Au travers des prophètes, au travers de ce service qu'il faisait, Dieu montrait à son peuple ce qu'il cherchait. Parce que, regardez très bien, pour que vous puissiez comprendre encore. Ici, on nous dit que la parole de Dieu vient. N'est-ce pas vrai? Eh ben, ça, c'était en fait toujours ce que Dieu voulait montrer, les types de celui-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans les scènes d'écriture, quand on a posé la question à Jean-Baptiste, « Es-tu le Christ ?» Il a dit non. Alors, « Es-tu le prophète » Est-ce que vous comprenez Parce que Moïse l'avait dit. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle lui, « Le Fils de l'homme ». Le Fils de l'homme, c'est-à-dire un prophète. C'est sûr que quand on voit comment Moïse, c'est pour ça que vous remarquerez très bien qu'on a toujours eu à pouvoir tendance à voir comparer Moïse dans l'Ancien Testament avec Christ dans le Vous voyez Moïse, effectivement, comment comment les choses se passaient avec lui. C'est-à-dire que c'est dans cet esprit-là, c'était dans Moïse. Donc c'est-à-dire que les prophètes étaient en fait aussi une projection. C'est pour ça que vous ne comprenez pas tellement très bien, comme je disais, vous les frères, vous vous, vous fâchez, oui, oubliez, ou, oubliez, quand, oubliez tous les prophètes. Mais comprenez simplement, c'est quand je dis oubliez, c'est pas dire, bon, laissez-les, non, non. Mais vous comprenez, parce que restez dans l'esprit de l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que vous voyez ici, Dieu, il est vraiment parfait. La Bible nous fait savoir, comme l'a dit dans les Saintes Écritures, dans Philippiens, que toutes ces choses, Ici, c'est des sons que quoi Que l'ombre. Donc ça reflétait Christ en fait. Vous comprenez ça Bon, maintenant je vous pose une question, peut-être, bon, je vais peut-être rentrer là plus tard. Je vais vous poser une question, frères et sœurs. Vous qui vous battez, qui vous criez, d'autres disent, ah on ne veut pas écouter, ça montre que si encore il y a de l'espérance, que vous n'avez pas blasphémé, que vous n'êtes pas les fils du malin, ça montre qu'il n'y a rien de Dieu en vous. Ne prétendez jamais dire, ah, moi j'ai cru un message, je vais aller en enlèvement, quand vous haïssez ce que vous entendez. Je vous l'ai dit, vous frères, vous êtes restés chez vous, vous avez quitté l'assemblée, vous allez me... ceci, peu importe le lieu où vous pouvez aller. Oh, je, je me sens bien ici, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Peu importe toutes les brochures, vous même avaler, dire ah, je vais écouter seulement les prophètes, tout ça, mais c'est les prophètes lui-même qui vous condamne. Peu importe où vous pouvez aller, dans quelle église vous va aller, effectivement, quand vous avez méprisé ça, vous ne verrez jamais la face de Dieu. Eh bien bien sûr que ce que je dis est vrai, mon frère et ma soeur. L'enlèvement, vous pouvez même l'oublier, même vous mettre chez vous, mettez des cassettes de vidéo, cassettes audio, prophète le matin, prophète le soir. C'est ces prophète-là qui te dira, Seigneur, moi, je ne les ai pas instruits comme ça. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez connu un frère ou une soeur ou ceci, que quand on a commencé les hébreux, il a fui. Ne vous souciez pas. Parce que c est, c est, c est, c est, vous, on n'a pas chassé quelqu'un. Mais simplement en lisant, il a interprété. Ah, maintenant c'est tout vrai William Branham. Et on a, on a jeté mon prophète. Si, prophète, si William Branham était ton prophète, tu croirais ce qui est. Bien sûr. Parce que <rire> il a été envoyé pour le peuple de Dieu. Oh okay, que Dieu est pitié. Vous voyez les degrés des.. des... Je ne vais pas citer l'expression, mais c'est incroyable. Et puis vous considérez ces gens-là, ils vous donnent l'impression que nous sommes des croyants. Parce que... Et puis ça vous donne l'impression de oh, ils croient le message. Peut Ce sont des ignorants. Je répète encore, des ignorants, des gens qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu te bénisse. Amen. Si encore ils peuvent avoir encore la possibilité d'avoir la grâce de Dieu. Je dis encore la possibilité. Nous l'avons lu une fois. Amen. Dans les Hébreux chapitre 10. Toujours dans les Hébreux ici, dit. Et puis, vous savez, encore, il y a encore une autre écriture que je vais encore lire dans Hébreux chapitre 6. Vous voulez qu'on lise un peu Amen. Il nous dit ici, chapitre 6, verset 1, il dit.. Ah non, verset 4, pardon. Hein? Et bref, verset 4, dit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, hein? écoutez bien, qui ont goûté les dons et qui ont eu part au sein et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la répentance. Puisqu'ils font quoi Pour leur part, le Fils de Dieu, et l expose à quoi oui, vous avez écouté. Vous êtes, ah le Seigneur nous a parlé, vous étiez, là, Seigneur soit béni. Ah oui, oh, nous sommes bénis. Dieu soit béni. Quelle parole on a écouté, effectivement. Et puis paf, Hébreu chapitre 1. sort. On commence à, à mettre les doigts pour vomir, ce que vous avez à y avoir pour manger. Alors, mon frère, toi qui te prends pour être les sages, ou le plus spirituel, les démons t'ont vraiment dévoré. Parce que là, on dit qu'il est impossible. Parce que, parfois, vous pouvez imaginer une chose que vous voulez comprendre. Ça, vous voulez comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je me tiens ici, j'ai dit, il faut que vous fassiez très attention. Vous pouvez avoir blasphémé et rejeté l'Esprit du Seigneur, sans vous en rendre compte, probablement, parce que par votre action à vous, ou soit vous l'avez fait exprès, vous sentez effectivement comme cela, effectivement que vous l'avez fait en pensant que non, ça c'est ci et cela, mais vous avez blasphémé. Les gens pensent que bon, quand quelqu'un blasphème comme ça, bah, il, va, il va mourir directement. C'est la logique que vous avez. On nous a instruit de non mon frère, Dieu est Dieu est dans sa façon de faire les choses. Vous savez, bah, bref, je vais en pas entrer là-dedans, mais pour dire que vous pouvez à ce moment-là venir dans une assemblée, vous asseyez et vous entendez la parole prêchée. Mais votre oreille à vous, il est déjà percée. Ça veut dire que vous connaissez cela, non Quand un esclave, à l'état du jubilé, arrivé, que l'esclave devait rentrer effectivement dans sa maison, on a pour quand même le jubilé, le monsieur dit, non, je me plais bien avec mon maître. Je me sens bien, je n'ai pas envie de pouvoir rentrer. on dit, percer son oreille plus jamais, plus jamais, il ne pourra sortir encore. Des jubilés viendront, ce sera la même chose. Donc, vous pouvez être là, vous avez méprisé, vous avez insulté, vous avez critiqué, vous avez parlé, effectivement, ici. Vous pouvez être là, assis, effectivement, et vous regardez, mais en fait, vous regardez, vous ne comprenez rien. Mais parce que vos oreilles sont déjà percées. Donc, parce que regardez très bien, je vais quand même vous montrer quelque chose. Frère, les saintes écritures. Même tous les prophètes, tout, tout ce qui... Est... Mais on te dit bien que... Tout ceci, c'est l'ombre. Tout ça, c'est écrit. Vous connaissez l'écriture, non oui. Philippiens, non oui. J'ai dit, mais... Quel est donc le prophète qui pourrait venir changer cela pour dire que ceci est la réalité Même s'il si descendait des étoiles. Est-ce que vous comprenez qui viennent de dire, c'est si, c'est d'actualité, nous devons, nous devons expliquer aujourd'hui s'il vous dit ça, l'apôtre Paul il dit, quand même un ange descendrait du ciel. Et vous annoncerez notre évangile que je vous ai annoncé. Mais c'est Paul qui nous a fait savoir que ceci c'est l'ombre. Qu'il soit donc c'est-à-dire maudit. Même si il est un grand, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, de Dieu. non, non, non, la parole de Dieu non, non, non, non, non, non, non, non, de non, un prophète non, non, non, non, non, non, pas non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça, et puis on nous dit, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est bien écrit clairement. Et puis dans les Hébreux, est-ce que vous me suivez bien? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, si la, la première Alliance avait été sans défaut, ce que Dieu savait qu'il y avait un défaut. Il savait très bien que c'est un parfait. Il tendait à ce qui est parfait. Comme nous le disions, frères et sœurs, le sang des taureaux de bouc ne peut même pas, pas sauver ou rendre. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est inférieur au sang de l'homme. L'homme est supérieur, l'homme est le maître, l'homme est le Dieu. Comment un animal peut avoir droit sur l'homme C'est plutôt l'homme qui domine sur l'animal, la, effectivement. Alors, comment, effectivement, ici, il peut venir Parfait. Même, même le, le péché en question, il, il est couvert. Donc on dit qu'en l'offrant, ça ne pouvait jamais ôter les péchés. Gloire soit rendue à ces Jésus de ans. Alors Dieu est tellement bon. J'aime bien quand il chante Dieu est bon. Il est bon. Oui, Dieu est bon. Alléluia. En l'aimant, mon frère. Il a pensé à toi et à moi. Avant la fondation du monde. Il savait que toi tu devais connaître la vérité. C'est Jésus est précieux, mon frère. Oui, c'est pour ça qu'il dit, mais autrefois, amen. il y a plus à mettre plus. il y donné une importance à ceci. Mais maintenant, dans ces derniers temps, parce que ceci ne vendront jamais parfait. Amen, amen. Amen, Mais maintenant, dans ces derniers temps, Dieu a trouvé. C'est pour ça qu'on nous dit que les sacerdotes étant changés. Cet homme qui est entré ici pour offrir le sang, le sang de taureau et le bouc, pour obtenir le pardon du Père, parce que c'est le pardon qui fait que Dieu quand même s'adresse et vient vers vous, donc avec le sang de taureau et le bouc. Mais là, là, là, là, Dieu dit, maintenant, je ne veux pas, cest à que je suis éloigné des hommes, ce que je veux, parce que ça, c'est... Oui, c'est vrai, j'y suis éloigné des hommes, mais maintenant, ce que je veux, c'est vivre dans l'homme. Ça, Aaron ne pouvait pas le faire Il n'avait rien qui pouvait le faire Lui-même il avait besoin du rachat Alléluia Il avait besoin du rachat lui-même Non mais il faut quelqu'un Qui n'a pas besoin du rachat Alléluia Gloire à Dieu Oh mon frère et ma soeur Réveille-toi Réveille-toi parce que tu vas partir bientôt Il faut que tu connaisses qui tu vas aller voir et ce que c'est que Dieu a fait au travers de lui. Pourquoi il est tellement si important, frère. Depuis la Genèse, le commencement de tout, si tu ne le vois pas, lui, c'est que l'écriture n'existe pas. Il t'a dit lui-même, il se tient et dit, moi ici, je suis l'alpha. Et l'oméga. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouvre tes yeux, mon frère. Il n'y a aucun prophète que tu peux avoir en alpha et l'oméga. Non. Non. Oh, non, non, non, non, non, non, Il n'y a que lui. Mais qui est-il? Qu'il est la parole, n'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu. Donc il fallait qu'il y ait un changement. Changement de sacerdoce. Oui, monsieur, parce que là, on offrait des aliments, on offrait en ceci, effectivement, des ablutions, tout ça. Ça ne menait à rien. Mais il fallait qu'il y ait l'offrande de quelque chose qui amenait les hommes à la perfection. Mais pour qu'il y ait l'offrande, pour qu'il n'y ait pas ça, il fallait qu'on puisse avoir un souverain sacrificateur, parce que Dieu respecte son programme. Alléluia. Voilà que là, ça a été la des hommes. D'accord. il dit, mais là, maintenant. Oui, parce qu'il doit y avoir un changement, mais un véritable changement. Alléluia. C'est pour ça que <rire> il y a eu donc ces sacrificateurs, sinon l'ordre de deux. Qui <rire> On nous <me> dit que <rire> hey, Dieu est grand. Hein? <rire> il dit tous les autres là, les filles de tout ça, ils sont devenus sincèrement. <rire> mais quand Dieu, Jésus est entré en scène. La Bible dit que là, il est Dieu à vie, mais je fais un serment pour démontrer que Dieu pour toujours. Ça qui vient à terre sur l'ordre de mes effectivement. Donc il dit, là, il a dit, mais Dieu pour toujours. Ça veut dire quoi Ici, Aaron mourait, on l'a remplacé. Avec des personnes faiblesses, effectivement, ainsi de suite. Oh, mais là, là, là, là. Alléluia. C'est un sacerdoce non transmissible. Aïe, aïe, aïe. Tu es bon mon frère. Ça ne se transmet jamais. Et celui-là. On nous dit croit de lui. Gloire à Jésus. Oh mon frère, si tu n'aimes pas Jésus, tu es maudit. Tu ne verras même pas les ciels. Qu'est-ce qu'on nous dit Et puis je vais dire, on va arrêter pour moi. Regardez très bien. Écoutez bien, il dit ceci, chapitre 7. Il nous dit, eh, eh, d'abord, j'ai dit eh, au verset 21, il dit, car tandis que les lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus les est devenus avec serment par Celui qui lui a dit, pas lui-même, hein. Non. non non non non, on lui a dit. Parce que cette là on ne s'attribue pas à soi-même, mais c'est attribué par Dieu lui-même. Donc, lui, parce que là, il a dit ça à Aaron. Non, non, non, non, non, non, non, Alors, il dit, ici, quand Jésus entre, les choses changent. Alors, il lui dit, effectivement, il dit, mais il dit, mais ce Seigneur a juré, il ne se répandira pas, tu seras sacrificateur pour toujours. Alléluia! Aaron, non, monsieur. Aaron, c'était un temps. Mais il dit, ici, il dit, mais il dit, toi, toi, cela seras sacrificateur pour toujours selon l'ordre de mec qui Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Donc nous entrons dans une autre phase. Amen. Maintenant écoutez très bien, il dit nous allons lire. Il dit mais il dit de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être Voilà, imparfait, imparfait, imparfait. C'est pas bon possible, ce ça pas si de partir, c'est imparfait. Il doit partir. Donc c'est notre qui prend la place. Mais là, l'Écriture nous dit ceci. Mais lui, mais lui Jésus, alléluia. Parce qu'il demeure éternellement. Il possède un sacerdoce qui n'est pas... Alléluia. alléluia. Alléluia. Quel bonheur. Ici, c'est la gloire. Ici, c'est la gloire, monsieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a atteint son objectif. Dieu a atteint son objectif, monsieur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh mon frère. Réjouissons-nous, mon frère. De la grâce que nous avons, frère. D'être détaché de tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais de regarder Jésus. Devant nous, frère. Pas jamais tu seras un agneau de Dieu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 Et tu es digne de louange, tu as reçu de ton Père un homme glorieux au-dessus de Dieu. sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis oh, dans les cieux, dans les cieux, sur la sous